Chers camarades bonjour. Vous avez sûrement déjà entendu parler des bienfaits de la banane. Cependant, saviez-vous que vous pouviez utiliser sa peau pour différents usages Non seulement pour votre santé ou vos soins de beauté, mais aussi pour votre foyer. La peau de banane possède des propriétés antifongiques, antibiotiques et enzymatiques. Voici les astuces de la peau de banane. Utilisation de la banane dans le foyer Pour faire briller les chaussures, frottez vos chaussures avec une peau de banane pour les rendre plus brillantes en un instant. Pour polir les couverts en argent Si vous voulez que vos fourchettes, couteaux et cuillères en argent retrouvent toute leur brillance, n'hésitez pas à utiliser une peau de banane. Pour alimenter votre compost Si vous jetez vos résidus organiques dans un compost, comme engrais pour les plantes, vous pouvez mettre une peau de banane dans un vase en verre, et ajouter de l'eau. Ensuite, introduisez-y quelques plantes aquatiques, elles se développeront grâce aux nutriments de la banane. Certaines personnes mettent aussi des bouts de peau de banane sur la terre de leur peau de fleurs. Comme répulsif pour pucerons et affidiens. Coupez la peau de banane en petits morceaux, et enterrez-les sous vos rosiers ou arbustes. Ainsi, les maladies les plus courantes ne toucheront pas vos plantes. Pour attirer les papillons dans votre jardin, si vous désirez que la beauté des papillons inonde votre jardin, jetez des morceaux de banane par-ci par-là, car le sucré les attire. Pour nettoyer les feuilles des plantes, Frottez les feuilles de vos plantes avec le côté interne d'une peau de banane pour qu'elles restent belle et propre. Pour attraper les mites dans votre maison. Comme pour les papillons. Les mites sont attirées par le sucre de la peau de banane. Pour que vos viandes soient juteuses. Surtout le blanc de poulet, avant de le mettre au four ou dans la casserole. Pour purifier l'eau. Diverses études ont révélé que la peau de banane absorbe les toxines dans les rivières contaminées, surtout les métaux lourds, pour attirer les oiseaux. Ils adorent le goût sucré des bananes. Placez des petits morceaux sur le rebord de votre fenêtre, sur votre balcon ou fabriquez une petite plateforme sur laquelle ils peuvent se poser pour venir chercher leurs petites friandises. Utilisation de la peau de banane pour la santé et la beauté Pour blanchir les dents Frottez vos dents avec la partie intérieure d'une peau de banane plusieurs fois par semaine pour les rendre plus blanches Pour un masque facial Les nutriments contenus dans la peau de banane possèdent des bienfaits qui permettent d'assainir la peau Lavez-vous bien le visage avec de l'eau et du savon au pH neutre Appliquez la peau de banane sur tout le visage, laissez sécher, puis rincez à l'eau tiède, pour réduire les irritations et les picotements. Si vous vous faites piquer par un moustique ou une fourmi, placez une peau de banane sur la piqûre pendant quelques minutes. Vous pouvez également l'utiliser sur les petites égratignures ou si vous touchez du lierre vénéneux qui cause des éruptions cutanées. Comme aliment. Dans la cuisine asiatique, surtout hindoue, elle se consomme crue ou cuite. Vous pouvez préparer des recettes originales et délicieuses. Pour éliminer les verrues naturellement, placez une peau de banane sur la verrue, puis attachez-la avec une bande ou du sparadrap. Changez-la fréquemment pendant plusieurs jours. Au bout d'une semaine, la verrue tombera d'elle-même. Pour retirer une écharde, si vous vous êtes planté une écharde en bois, faites la même chose que pour les verrues. Les enzymes de la peau de banane agissent comme expulsant naturels du corps étranger qui vous gêne. Pour vous débarrasser de l'acné. Chaque soir, frottez une peau de banane sur votre visage. Ne retirez pas les restes de pulpe. Allez vous coucher sans vous laver le visage. Le matin, rincez-le. Vous pouvez également vous faire un masque toutes les semaines. Pour traiter le psoriasis, frottez l'intérieur d'une peau de banane sur la zone touchée par ce problème de la peau. Au début, il est possible qu'elle devienne plus rouge qu'avant, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous répétez ce traitement tous les jours, vous observerez une différence très rapidement. Pour traiter les meurtrissures. Si vous faites partie de ceux qui ont toujours des bleus, la peau de banane peut vous aider à les atténuer. Il vous suffit de mettre un morceau sur l'endroit où vous vous êtes cogné, et de laisser les nutriments opérer leur magie, pour prévenir les rides. Car la peau de banane possède une grande quantité de potassium, de fer, de magnésium et de vitamine A, B et E. Mettez-en des morceaux directement sur la peau. Pour les cheveux abîmés, mettez des morceaux de banane dans une bouteille de shampoing ou d'après-shampoing, puis lavez-vous les cheveux comme d'habitude. Vous pouvez aussi passer la peau de banane au mixeur et y ajouter un peu d'eau, et l'appliquer comme masque pendant 30 minutes, puis rincez et lavez-vous les cheveux comme d'habitude. Pour traiter la peau sèche Mélangez une peau de banane coupée en morceaux à une cuillerée de bicarbonate de soude. Passez au mixeur avec un peu d'eau et appliquez ce soin sur votre cou et votre visage. Laissez agir 20 minutes, puis rincez à l'eau froide. Pour hydrater la peau, vous pouvez faire macérer une peau de banane avec un demi-concombre et la chair d'une mangue. Appliquez ce soin sur les zones à hydrater. Puis rincez au bout d'une demi-heure à l'eau tiède. J'espère que ces petits conseils sur la peau de banane vous auront plu. Chers camarades n'oubliez pas de partager cette vidéo un maximum avec vos amis sur les réseaux sociaux. Dites-moi si vous aviez d'autres astuces sur la peau de banane que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo. Vous aimeriez d'autres astuces Dites-moi laquelle et nous en parlerons dans un prochain tuto. A bientôt mes chers camarades. Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification.